Bonjour, au départ je suis biologiste, j'ai fait des études en biologie euh, et puis euh, arrivé à un certain niveau d'études, je me suis intéressé à l'histoire de ma discipline, ce qui m'a conduit à faire de l'histoire des sciences, euh, d'abord par un DE à Paris 7, et ensuite une thèse d'histoire des sciences à l'université de Nantes sous la direction de Stéphane Tirard Venant de la science, en fait mon intérêt premier était plutôt du côté de l'histoire conceptuelle. Et donc j'ai tenté de faire de l'histoire conceptuelle en prenant pour objet d'étude le néolamarquisme. Et puis une chose en entrée dans une autre, je me suis spécialisé dans la théorie de l'évolution en général. Voilà, et de manière globale je m'intéresse à l'histoire conceptuelle de la biologie euh, et notamment les grands champs qui ont permis à la biologie d'avoir une identité théorique depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, euh, en travaillant la théorie de l'évolution, mais aussi la théorie cellulaire ou la biologie moléculaire. Et qu'est-ce qui, dans ce parcours, vous a amené à l'œuvre de Georges Canguilhem En fait, quand on vient de la science et quand on vient de la biologie, euh, au départ, euh, le champ des sciences humaines, de la philosophie et de l'histoire des sciences, c'est quelque chose de, de très, très étonnant, de très bizarre. Et on est un peu déconcerté par pas mal de choses qui se sont faites, euh, notamment quand, par exemple, on apprend ce qu'a été le programme fort en sociologie de la connaissance. Et un des rares auteurs qui, qui m'intéressait d'emblée à ce moment-là, euh, ça a été Georges Canguilhem. Et en fait, j'ai été assez fasciné par la découverte de ses textes, euh, par la lecture euh, de ses... De ces chapitres, de ces articles, toujours très brefs, très denses et en fait très compliqués. Et j'y suis revenu régulièrement, euh, depuis le DEA jusqu'à aujourd'hui, en, en relisant inlassablement certains passages. Et c'est vraiment de très très loin l'auteur qui m'a le plus marqué euh, lors de mes années de formation en l'histoire des sciences. C'est un auteur qui m'a beaucoup parlé. Et en fait, je pense qu'il parle beaucoup aux philosophes, mais aussi euh, aux gens qui viennent d'un cursus scientifique. Pouvez-vous nous dire aussi ce que le fonds qu'Anguilhem, sa bibliothèque personnelle, ses archives, vous a apporté dans votre recherche alors, Il s'agissait en fait d'une étude assez circonscrite dans le cadre d'un numéro spécial de la revue d'Histoire des sciences que, que j'ai coordonné. Euh, ma, ma compétence du côté de l'histoire de la biologie moléculaire, et notamment de l'histoire française de la biologie moléculaire, avec les travaux de Lvov, Jacob et Monod, euh, m'ont conduit à me demander comment, en fait, qu'Anguilhem avait pu, euh, alors qu'il était plutôt à la fin de sa carrière, euh, recevoir les principaux enseignements de cette biologie moléculaire, notamment dans le siège de la parution du Hasard et de la nécessité en 1970 et, euh, à quelques semaines d'intervalle, de l'ouvrage de Jacob, La logique du vivant. Alors je savais évidemment qu'il avait écrit des, des comptes rendus euh, de ces ouvrages, et notamment un compte rendu qui est assez célèbre mais qui est assez bref. Euh. Et donc mon idée c'était de voir comment finalement la nouvelle biologie moléculaire euh, avait rencontré sa philosophie biologique. C'était un aspect qui avait déjà été un peu travaillé par l'historiographie, mais euh, comme les archives euh, étaient à ce moment-là assez, assez récentes, euh, du point de vue de leur consultation, je me suis dit qu'il y avait peut-être des choses à tirer de ce point de vue-là. Voilà, et donc dans le cadre de, de ce travail sur « Canguilhem et la biologie moléculaire », j'ai été voir euh, ce, qu avait, euh, ce qui existait dans ces archives, euh, du point de vue de la lecture, de, euh, notamment des, des textes de Jacob et, et Mono. Et enfin, quel court extrait de l'œuvre publiée ou inédite de Canguilhem aimeriez-vous partager en lisant à haute voix Et pourquoi avoir choisi celui-là, justement Alors, chez Canguilhem, il y, y a plein d'aspects dans son œuvre. Et euh, moi, du point de vue de, de mes recherches personnelles, ce n'est pas tellement sa philosophie biologique qui m'a intéressé. Euh, C'est plutôt sa façon de concevoir la méthodologie de l'histoire des sciences. Euh, un aspect qui prend beaucoup, beaucoup de place. Dans son travail, à partir du moment où il devient directeur de l'IHPST et, euh, et professeur à la Sorbonne. Et en fait, en général, ce sont ces textes euh, assez tardifs qui sont mobilisés quand on s'intéresse au Canguilhem, théoricien de la méthodologie de l'histoire des sciences. Et évidemment, ces textes, comme euh, celui qui s'intitule L'objet de l'histoire des sciences, sont, sont passionnants à lire et sont, sont très riches d'enseignements. Mais finalement, en ce qui me concerne, celui qui m'a peut-être le plus marqué, c'est un bref passage euh, dans le premier article qu'il consacre véritablement à l'histoire des sciences qui s'appelle « La théorie cellulaire » qui sera reproduit dans son recueil « La connaissance de la vie » et en fait ce texte qui est, qui est rédigé à la fin des années 1940, c'est une étude érudite de l'histoire de la théorie cellulaire qui utilise beaucoup des sources secondaires euh, que Canguilhem retravaille à sa main et au début, de ce, au début de ce texte, qui est assez long, il y a, un bref, il y a quelques pages sur la méthodologie de l'histoire des sciences, et en fait c'est des questions que Camille Guillem se pose à ce moment-là quasiment pour la première fois, hein, puisque auparavant l'histoire des sciences n'avait pas été son tropisme prépondérant. Voilà, et notamment ce paragraphe-là, euh, qui n'en finit pas de m'étonner, euh, qu'on peut travailler de plein de manières différentes, qui peut se concevoir de plein de façons différentes, et que j'utilise aussi beaucoup dans mon enseignement. La fécondité d'une œuvre scientifique tient à ceci qu'elle n'impose pas le choix méthodologique ou doctrinal auquel elle incline. Les raisons du choix doivent être cherchées ailleurs qu'en elle. Le bénéfice d'une histoire des sciences, bien entendu, nous paraît être de révéler l'histoire dans la science. L'histoire, c'est-à-dire selon nous, le sens de la possibilité. Connaître, c'est moins buter contre un réel que valider impossible en le rendant nécessaire. « Dès lors, la jeunesse du possible importe autant que la démonstration du nécessaire. La fragilité de l'un ne le prive pas d'une dignité qui viendrait à l'autre de sa solidité. L'illusion aurait pu être une vérité. La vérité se révélera quelques jours peut-être illusion. » Voilà, donc c'est un passage très difficile, euh, qu'on peut interpréter de plein de façons différentes. Et euh, d'ailleurs, quand, <rire> quand certains étudiants m'embêtent un peu, je leur donne ça à l'oral, euh, histoire de voir ce qu'ils ont dans le ventre. Et... Euh, on peut le voir comme, euh, finalement, une réflexion sur euh, la distinction entre le contexte de découverte et le contexte de justification, euh, une distinction qui est classique en philosophie des sciences. Euh, on peut le voir aussi, euh, et évidemment ce n'est pas du tout exclusif de ce que je viens de dire, euh, comme une réflexion sur l'historicité propre euh, de l'histoire des sciences et euh, en fait moi c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et euh, je pense que là-dessus la réflexion de Canguilhem elle est encore assez inégalée Qu'est-ce que c'est que l'historicité de la science Qu'est-ce que c'est que l'historicité de l'histoire des sciences Et euh, moi c'est un axe prépondérant de, de mon travail et en fait ce, ce bref paragraphe de Canguilhem euh, il est toujours extrêmement moteur pour moi euh, dans mes propres recherches et en fait je pense que c'est un, un paragraphe qui est peu connu parce que finalement c'est un texte qui est peu mobilisé euh, Étant donné la chrono sa chronologie propre dans l'œuvre de Canguilhem. Mais hein, je trouve que c'est un des passages les plus marquants de son œuvre.